La surcharge des méthodes en C-Sharp. Alors, c'est quelque chose qui va être très important, parce que ça va vous permettre de rendre beaucoup plus flexible vos méthodes. Alors, vous avez déjà utilisé la surcharge de méthodes sans vous en apercevoir. Je vous le prouve tout de suite. Si, ici, j'écris console.writeline, vous allez pouvoir voir que si je vous une parenthèse, Visual Studio, ici, me propose 1 sur 18. C'est-à-dire qu'ici, il y a 18 surcharges possibles à la méthode Writeline de la classe console. Donc, on l'utilise bah, comme on a l'habitude en disant hello, mais on a pu voir qu'on l'utilisait aussi avec une forme différente, c'est-à-dire qu'ici on va mettre un dollar, euh, hello, et je pourrais dire ici par exemple euh, ma variable, ma variable est euh, par exemple contient, hein, on va dire on, ici c'est un exemple, et je vais mettre ici v pour la variable. V tout court, pardon, elle n'existe pas donc ça pose problème, donc je mets ici une string que je nomme V et je dis euh, test, voilà tout simplement, et donc là on peut voir qu'on utilise en fait WriteLine d'une façon différente, c'est une surcharge différente donc si je lance ça, on l'avait vu lors de la concaténation, en fait euh, ici rien ne se passe parce que j'ai oublié ici mon console.read tout simplement, ReadLine ce qui permettra de voir ce qui se passe dans la console donc on peut voir ici que ça affiche bien ça correctement alors ça c'est une surcharge, et on va voir maintenant comment on peut les faire nous-mêmes, et vous allez voir que c'est très simple. Euh, on va euh, découvrir ici la notion de signature qui est très importante. Donc je vais sortir ici de ma méthode main, je vais créer une méthode statique euh, qui va s'appeler euh, somme tout simplement, et je vais passer ici en argument deux nombres, nb1 et nb2. Alors ce qui va me permettre de vous dire qu'ici ce qu'on appelle ici les arguments de la méthode, euh, ce qu'on appelle la signature, c'est très importante En fait, euh, une méthode peut avoir plusieurs fois le même nom, mais elle ne peut posséder qu'une seule signature. En fait, elle doit avoir des signatures différentes. Donc là, bah, c'est très simple, je vais tout simplement faire un console.writeline. De NB1 plus NB2, on va faire une simple somme des deux nombres. Donc évidemment, ici, si je l'appelle, je vais mettre somme de 1 avec 1. Voilà, ce qui fait 2. Ici, pour l'exemple, vous l'aurez compris, euh, que j'ai bien 2 dans ma console. Il n'y a rien de sorcier à ça. Maintenant, on va pouvoir surcharger cette méthode somme tout simplement en modifiant sa signature avec une signature différente. Donc qu'est-ce que je vais faire Je vais recopier. Je vais faire quelque chose de simple. Je vais ici dire somme, mais je voudrais un troisième nombre, faire la, la possibilité en fait d'ajouter un nb3. Donc évidemment, au niveau de ma méthode, ici c'est encore une fois pour l'exemple, ça n'a pas grand intérêt, euh, mais je vais passer ici nb3, voilà, et on peut voir que maintenant, bah, j'ai plus d'erreur. J'ai bien deux fois la méthode somme, mais elles ont une signature différente. Donc vous pouvez voir qu'ici j'attends un nombre entier en troisième position si je la surcharge. Et là, ça me permettra de vous montrer que ici, si j'ouvre la parenthèse, maintenant j'ai bien 1 sur 2. Vous pouvez voir que j'ai la première ici et j'ai une deuxième signature qui me permet d'ajouter un troisième nombre. Bah, Qu'à cela ne tienne, maintenant je peux utiliser soit ça, ce qui va me faire une somme de deux nombres, soit je rajoute un troisième argument qui est de type int, et là, ça va m'additionner 3 fois 1. Donc si maintenant je lance, on va bien avoir 3... Euh, qui s'affiche dans la console. Donc comprenez bien que en fait, ici, le code va être capable de déterminer euh, la méthode à utiliser, tout simplement en fonction de la signature que je vais y mettre. D'ailleurs, on peut voir que je peux, dois la respecter. De la même manière que je pourrais aussi passer par exemple ici un autre type. Hein. Je pourrais par exemple utiliser « name » et ici euh, bah, concaténer euh, tout simplement en disant euh, « bonjour ». Voilà, en faisant « plus name ». Plus euh, résultat, voilà, hein, ici ça n'a vraiment pas d'importance, et ici on va mettre euh, nb1 plus nb2 pour que vous compreniez bien, voilà. Et si maintenant ici je regarde au niveau de ma méthode, évidemment si je l'ai comme ça, il n'y a pas de signature, donc je suis en erreur, parce que je n'ai pas euh, de signature ici qui correspond avec un troisième argument en euh, nombre entier. Là par contre, je vais pouvoir y mettre une chaîne de caractères, donc je vais mettre Jean tout simplement ici. Si j'exécute, euh, on a une erreur, alors pourquoi on a une erreur J'ai fait une bêtise quelque part, et et eh oui, ici, j'ai oublié la parenthèse, comme vous pouvez le voir. Voilà, Donc, ça va fonctionner mieux comme ça. Et donc, j'ai bien Jean. le résultat 11. Alors, 11, pourquoi Parce qu'ici, oui, en fait, j'ai concaténé, donc il faudrait mettre des parenthèses. Faites attention, si vous voulez avoir le calcul mathématique, vous pouvez voir que j'ai bien 2 maintenant. Voilà. Donc, euh, vous pouvez voir que c'est assez intéressant. Euh, on peut comme ça surcharger, on peut mettre carrément une signature différente qu'avec des chaînes de caractères. bon je ne vais pas trop m'attarder là dessus alors ce que je tenais aussi à vous dire c'est que ça fonctionne de la même manière ici avec les méthodes qui ne renvoient rien, vide mais ça fonctionne aussi avec une méthode euh, une fonction, moi que j'appelle plutôt une, fiction, une fonction, ici on va mettre un petit return tout simplement euh, ici on va reprendre notre NB3 parce qu'on va avoir un petit souci pour additionner des chaînes de caractères, sinon et donc on va faire un return ici de tout supprimer ça, donc nbd1 plus nb3, évidemment vous aurez compris si ça me fait une somme de 3 euh, euh, nombres, euh, alors qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise Retourne void, j'ai oublié ici de changer le type, voilà, donc c'est plus vide mais c'est en type integer, voilà, euh, je pense que j'ai aussi enlevé voilà, ça, une accolade et donc ici bien évidemment euh, bah, ça fonctionnera de la même manière hein, je pourrais utiliser les deux sauf qu'attention ici comme c'est une fonction je vais être obligé de sortir dans mon console point, ça on l'avait vu, right line voilà, ma fonction somme de 1 plus 1 qui va donner 2, et oui je suis très fort en mathématiques et évidemment avec l'autre signature celle qui a une surcharge avec 3 nombres j'ai bien à avoir 3 voilà comment fonctionne la surcharge, vous pouvez voir que c'est assez simple, ça peut être très utile parce que avec une seule et unique méthode, vous pouvez euh, en fait soit faire des retours différents ou tout simplement faire des opérations différentes. Donc c'est quelque chose à connaître, évidemment vous allez les utiliser au fur et à mesure euh, de votre apprentissage et euh, maintenant vous savez créer des surcharges de méthodes.